Bonjour, moi c'est Estelle Faiseur, euh, originaire de la région de l'Ouest du Cameroun. Membre de WebDay Foundation depuis 2013 jusqu'à mon jour. Euh, avec WebDay Foundation, j'ai eu à plusieurs projets, comme euh, le projet ECO, qui consiste à renforcer les capacités des enfants dans les écoles primaires dans les écoles c'est-à-dire, nous, euh, travaillons avec les enfants en informatique, santé, langue, euh, avec l'aide, bien sûr, des, des volontaires internationaux. Ce projet s'est déroulé principalement dans la région de, de l'Ouest. Euh, euh, nous avons travaillé avec des écoles telles que l'école de djemon l'école du CB euh, euh, Plateau, L'école de Djeneng, orphelinat, les orphelinats comme Avapef et Cesson, qui consistaient pour nous d'avoir travaillé avec les enfants euh, malentendants et souples. Concernant notre projet que nous avons mené, euh, il s'agit ici là de, du projet MADIBA, qui consistait à, à, pendant les vacances à renforcer les capacités des enfants en informatique, santé, langue, euh, culture. Bien évidemment aussi avec l'aide des volontaires internationaux et nationaux ah, aussi, puisque moi, je suis une volontaire nationale. Et mon, mon, mon parcours, ou bien ma présence au sein de WDF Foundation, euh, j'ai beaucoup bénéficié, parce que bien avant ça, euh, j'étais qu'une simple étudiante. Arrivé à Webder Foundation, j'ai développé ma passion qui est de transmettre le savoir à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, grâce à eux, j'ai pu réaliser mon rêve qui est bien sûr de devenir enseignante. Aujourd'hui, à je vous parle, je suis enseignante en information management communication. Et ça, je voudrais. Euh, profiter de cette occasion pour dire merci au coordonnateurs de l'organisation World Foundation qui m'a poussé à réaliser ce rêve-là. Et je voudrais ici inviter tous les volontaires, toute personne, euh, à venir, joindre cette organisation parce que euh, on apprend beaucoup ici. On n'est pas... Euh, Bref, on rencontre de nouvelles personnes, on se fait des amis, on, on développe les connaissances des enfants. On apprend à parler en public. On apprend à parler en public. Et on apprend aussi si à, à réaliser aussi ses rêves. Un peu comme moi. Avant ça, je n'étais pas à mesure de me placer devant des gens et de parler. Je ne savais pas comment, comment euh, transmettre sa voix à quelqu'un. Mais grâce à ça, j'ai... Merci, bonne continuation.